Bienvenue sur le premier exercice d'After Effects, alors pour euh, comprendre After Effects je vais vous donner un exercice à partir d'un fichier Photoshop en multicouche et en multicalque précisément, pas multicouche, il hein, faut être précis, multicalque et euh, on va d'abord fabriquer ce fichier qui sera un fichier Photoshop et ensuite on va l'importer dans After Effects et on va regarder comment on le manipule dans After Effects, et je vais faire euh, cette euh, démonstration pas à pas, de façon à ce que vous compreniez, compreniez bien les fondamentaux euh, du logiciel, et que vous puissiez, euh, après, être euh, autonome dans les apprentissages de ce logiciel. Alors, pour cela, bah, je vais faire, euh, je, je me mets sur Photoshop, vous voyez que, il indique bien euh, PS, ce qui signifie Photoshop, hein, c'est l'acronyme de Photoshop. Et nous faisons nouveau fichier. Alors, euh, voilà, euh, je suis, le réglage est nominal. On dit que c'est un réglage nominal puisqu'on voit qu'on est à 1000 pixels par 1000 pixels en 72 DPI, couleur RVB, fond transparent, etc. Mais pixels carrés. Toutes ces informations sont vraiment très importantes d'abord parce que quand vous allez commencer un projet euh, bah, il faut déterminer où va ce projet si c'est un projet d'édition bien sûr vous allez travailler en millimètres ou en centimètres si c'est un projet dont vous ne connaissez pas euh, la provenance enfin le ou en rapport avec l'écran vous pouvez éventuellement travailler en pouces ou en points voilà mais euh, ça se fait rarement, j'ai pour ainsi dire jamais fait de mon existence. Je travaille principalement en pixels ou soit en millimètres ou en centimètres. Euh, et ensuite euh, vous pouvez euh, identifier la résolution, c'est la résolution de l'écran vidéo qui correspond à du pixel par pouce. Et attention à ne pas confondre avec pixel par centimètre parce que ça n'est pas la même chose. Dans un pouce vous pouvez mettre plusieurs centimètres donc euh, ça ne va pas faire la même définition. Et on travaille traditionnellement en pixels par pouce avec 72. Voilà, tout simplement. Si on voulait, on, on pourrait aussi faire le double. Hein, mais ça, on le verra ultérieurement. Euh, C'est une ruse d'after effect qui peut être très très utile. Euh, ensuite, euh, bah vous avez le choix avec plein de niveaux de, de, de, de, de, de, de sélection de couleurs. Soit en bitmap, soit en niveau de gris. Soit en cmgn soit en couleur lab ou soit en RVB. Couleur RVB, rouge, vert, bleu. C'est la synthèse additive, on appelle ça la synthèse additive, alors que le CMJN est la synthèse soustractive. Et la synthèse additive, c'est ce que l'on utilise pour la vidéo. Et ça c'est 8 bits par pixel, donc chaque pixel est codé sur 8 bits de puissance 8, tout simplement. Alors ensuite, je peux choisir d'avoir un fond transparent blanc, noir, etc., une couleur d'arrière-plan personnalisée, euh, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais euh, pour l'exercice qui m'intéresse, c'est transparent. Alors parfois, il ne, il ne, ne propose pas ça hein, suivant votre version de Photoshop, et ça peut être un fond blanc. Et là, bah si, oui, je vais faire, je vais démarrer en fond blanc. Comme ça, je vais vous montrer comment convertir un fond blanc en fond transparent. Et enfin. Euh, l'espace colorimétrique, alors vous avez le choix, euh, mais je choisis en général l'espace de travail RVB, le plus simple, hein, celui pour, pour la vidéo. Et je ne touche pas trop à ça, c'est plutôt les imprimeurs ou les techniciens de diffusion qui touchent à ce genre de choses. En général, quand vous travaillez, on vous donne des normes et on vous dit vous travaillez avec ce profil de couleur et pas un autre. Et ensuite, pixels carrés, c'est essentiel parce que vous avez le choix avec plein plein de pixels. Faites attention, ça ce sont des pixels anamorphosés. On ne les utilise pas, euh, sauf euh, cas spécifiques, euh, bien identifiés. Donc quand on commence un projet, on est en pixels carrés. Voilà. Donc maintenant, on a 1000 pixels par 1000 pixels à 72 DPI en couleur RVB sur un fond blanc qu'on va transformer en fond transparent. Et ensuite, nous avons un espace de travail RVB et nous sommes en pixels carrés. C'est-à-dire suffisant pour commencer ce travail. Donc je fais créer. Donc, il euh, y a une image qui s'affiche là. Cette image, c'est un carré blanc qui fait 1000 pixels par 1000 pixels. On peut toujours vérifier ces informations en allant dans Image, faire Taille de l'image et vous avez... Euh, une information intéressante, vous voyez que ça reste en centimètres, mais en réalité, on peut être en pixels. Et on voit combien qu'on fait 1000 pixels par 1000 pixels. Mais ça, ça peut être une ruse aussi. Vous voyez bien qu'il y a une translation entre euh, les pixels et les centimètres. Hein, C'est quand même possible. Ça signifie que si je devais imprimer cette image, euh, il faudrait que je l'imprime à 150 dpi. Ça voudrait dire que cette image est nominale à 15 cm. Voilà. Si, elle, si je la réduisais à 15 cm, je pourrais commencer à l'imprimer. Ça peut être très très utile dans certains cas pour imprimer des, des images vidéo. Donc, euh, mais ce n'est pas le sujet de mon cours. Mais gardez ça à l'esprit et réfléchissez et faites des expériences. Donc, euh, je fais OK. Voilà, on est content. On a Et on a un arrière-plan. Alors ça, l'arrière-plan me pose des problèmes. Ça, ça arrive par défaut. Et euh, dans Photoshop, l'arrière-plan peut être très très utile, mais généralement, on fonctionne par calque. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer deux fois. Et je vais l'appeler euh, cercle rouge. Voilà. Et vous voyez que euh, j'ai toujours mon fond blanc. Hein, mon cercle rouge ne va pas apparaître par magie. Il va falloir que je le construise. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout. Donc, euh, je fais CTRL A. Ou alors je vais dans Édition, euh, Sélection, pardon. Tout sélectionner, c'est CTRL-A. Vous voyez que Adobe a très bien fait l'ergonomie de son logiciel, puisque tout sélectionner, c'est accompagné, ça a un rappel, sur son raccourci clavier. CTRL-A. Et là, je vais faire supprimer. En faisant supprimer ou retour arrière sur mon, sur mon clavier euh, de, de PC, euh, vous voyez que je j'ai un fond euh, maintenant transparent sur lequel je vais pouvoir faire mon cercle rouge alors pour faire mon cercle rouge ben je vais dans l'outil sélection je fais outil sélection circulaire et là je pose et je tire et il va me faire un cercle Je vais, il ne s'affiche pas c'est un bug d'affichage je suis désolé mais si je fais édition, remplir avec une couleur, en l'occurrence avec du rouge cette fois-ci. Voilà que j'ai un cercle rouge, tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle version de Photoshop, ça ne change pas grand chose. Alors ensuite, bah, je vais créer un nouveau calque. Alors, bah, regardez bien, nous sommes bien dans calque et on va aller chercher à droite l'icône avec 5, 5 petits petits traits et je vais faire un nouveau calque et ce calque je vais l'appeler carré bleu tout simplement alors là maintenant je retourne dans mon outil sélection en haut à gauche ici je fais outil sélection choisi et rectangle sélection et là je fais un rectangle et je vais refaire la même chose. Remplir avec. Voilà. Et là. Je... Il me remplit sur le cercle. C'est pas normal. C'est pas grave. Je recommence. J'ai quelques problèmes de, avec cette version-là. J'ai quelques problèmes de bug. Et là, je vais pouvoir mettre du bleu. Voilà. Avec la fonction remplir. Donc, euh, j'ai la fonction remplir, qui donc on va la trouver soit ici, majuscule F5, soit avec majuscule retour chariot aussi. Voilà, donc euh, mon image est prête pour être enregistrée et, euh, et mise dans After Effects, où on va pouvoir euh, l'animer. La, donc je l'enregistre et je l'enregistre naturellement sur After Effects tout simplement et je vais prendre la version 04 car j'ai fait plusieurs essais et c'est bon voilà tout simplement et on va ouvrir After Effects pour euh, importer euh, ce fichier.